Bonjour mes chers élèves. Je vous présente prochainement des histoires de Lila. Qui sont vraiment passionnantes et amusantes. Alors Lila, la voici. Qui se présente. Bonjour, moi c'est Lila. Nous allons passer l'année ensemble et je vous présente mes amis. On dit que j'ai beaucoup d'imagination, trop peut-être. Voici Elio, mon meilleur ami, même s'il n'a pas très bon caractère. Ma chère sœur Romane, une drôle de chippie. Voici mon camarade de classe Ulysse. Je vous présente Marine. Voici Marine, l'aventurière de notre monde. Voici Omar, plein de bon sens, assez sportif et très gourmand. Mon chat-pacha qui se faufile partout et parmi mes camarades de classe, Inès, Anita et con. Sans oublier notre maître, Thomas. Maître ou sorcier, Thomas va nous faire vivre une année magique.